Bonjour à tous, nous sommes le 16 novembre 2022. J'aimerais regarder avec vous ce qui se passe le sur les marchés. Et surtout, euh, il y a beaucoup d'événements qui se passent en ce moment sur la planète, euh, dont euh, la, la, la, la, la, le crash, la faillite de FTX avec euh, euh, un scandale vraiment important où on ne va pas au fond des choses. Moi, je n'ai pas l'intention non plus d'y aller, mais tout simplement, ça, ça donne euh, le... le, le, le le, le plateau d'argent pour ceux qui sont contre la, la, les cryptos, euh, dont euh, Charlie Munger, qui se trouve être le, le, le copain de Warren Buffett depuis euh, toujours, là, euh, qui, encore en mai, en parlant de cette fameuse faillite-là, FTX, euh, euh, que la crypto, c'est du vin et que ça ne sert à rien, que c'était une, une invention... Euh, euh, euh, électronique qui n'a pas de réelle valeur. En tout cas, c'est pour moi qu'il dit, c'est Charlie Munger, peu importe. Et euh, là-dessus, ben, je voudrais tout simplement, moi, de mon côté, réitérer encore euh, que les valeurs refugent par excellence. Euh, c'est l'or et l'argent. Euh, et je pense encore une fois que l'or et l'argent vont gagner dans ce combat-là. Et on a vu une montée importante, bah ben, assez importante, de l'or et de l'argent, surtout un, un creux qui avait été... bah ben, en tout cas, qui semblait avoir été atteint. Que je vous avais parlé, euh, ça fait pas très très longtemps et là on le constate, on va aller voir ça sur les graphiques, mais je ne sais pas où, où est-ce que l'or et l'argent pourraient euh, jusqu'à où, euh, est-ce qu'on pourrait avoir une montée, on dit que 2023 pourrait être euh, vraiment une bonne année là, au niveau des métaux, mé, métaux précieux, mais on va voir, mais tout simplement c'est sûr qui s'il y a un désengagement au niveau de, des crypto-monnaies ou une crainte, en tout cas du climat parce que FTX c'était la deuxième plateforme de transaction là, la plus importante, là. Parce que je vous dis, je ne m'intéresse pas aux crypto-monnaies, mais je suis allé ce matin vis visiter le site où on a une bande rouge en haut, là, où on dit qu'on ne peut plus transiger. Mais euh, euh, non, euh, je, je maintiens encore une fois que les valeurs refuge par excellence sont l'or et l'argent. Donc, il euh, y a ça. En ce moment, on se trouve aussi à assister, bam. Pour moi, mais <rire> un peu toute la planète, on assiste au G20. Et c'est sûr que notre premier ministre, euh, Justin Trudeau, euh, s'est euh, chamoyé un peu avec euh, Xi Jinping... Euh, j'ai appris ça. Je vais pas été voir, ça vaut pas la peine, parce que ce que Trudeau dit souvent, euh, ou en tout cas, euh, des, des, des altercations qu'il peut avoir, ce c'est pas nécessairement toujours à prendre euh, comme du content. Donc, euh, c'est un événement qui est arrivé au G20. Et euh, là, on se trouve à avoir aussi notre cher Klaus Schwab, euh, le mondialiste par excellence, le roi des mondialistes, euh, qui dit que le, le coronavirus qu'on a vécu, la crise, là, depuis deux ans, ben, là, on est... Euh, <coughs> une bonne crise nous permettrait... Ben, ce qu'il dit, lui, en fin du compte, là, il dit que la crise qu'on a eue du coronavirus, là, ça n'a pas été assez fort pour faire en sorte qu'on puisse avoir le fameux grand reset puis repartir à zéro. Dans le fond, c'est un contrôle total de toute la population mondiale. Euh, Lui-même le dit, là... Euh, <rire> Il dit la, la pandémie de COVID euh, se soit avérée beaucoup moins euh, menaçante pour le public qu'il ne l'avait initialement espéré. Bon, je vais mettre mon écran comme ça, vous allez peut-être plus me suivre. En attendant, euh, <rire> Schwab continue de pontifier les, euh, sur les vertus de la grande réinitialisation, qu'on pourrait avoir un monde meilleur, où on pourrait, bien entendu, avoir un contrôle sur tout, avoir des monnaies qui puissent euh, faire en sorte qu'on qu connaisse euh, exactement la, la, les transactions de, de, de, de, de, de la planète et ceux qui désobéissent, bien entendu, auront comme euh, en Chine là, des sanctions. Euh, donc, euh, c'est ça son plan. Vous pouvez aller voir la vidéo. Je ne perds pas de temps à aller voir ça, mais en tout cas, ça se passe en ce moment. Il <coughs> euh, y a aussi... Euh, ouais, ça, ça, ça, ça, ça c'est un excellent article, là, parce que ça parle de la monnaie, puis euh, euh, surtout ben, du pas simplement du dollar américain, mais comme vous savez, je vous en ai parlé souvent, le dollar américain est la devise reine de la planète en ce moment. Euh, c'est pas compliqué, c'est les accords de Bretton Woods qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale où le dollar américain est devenu euh, le dollar roi. Euh, John Menarkin avait proposé le bancard, qui n'a pas été accepté par euh, aucun pays ou peut-être quelques-uns. Et euh, ce qu'on a proposé, ben, vu que le dollar, le, le, les, les Américains avaient peut-être pour remporté la deuxième guerre mondiale, mais sont ils sont arrivés à, bah, à, un peu plus tard dans le conflit. C'est la même chose qui s'est produite pre la première guerre mondiale. L'Europe <coughs> avait subi beaucoup, beaucoup de dégâts matériels et de pertes de vie. Et les Américains, lorsqu'ils sont arrivés dans le conflit, ont pleinement <coughs> profité, je on pourrait dire au niveau, au niveau monétaire, euh, de toute <coughs> cette manne qui est rentrée euh, rentré dans le pays aux États-Unis parce que, dans le fond, euh, les efforts de guerre, on avait beaucoup, beaucoup besoin, non seulement de, de denrées, d'équipements, de, de logistique, de, beaucoup, beaucoup de, de, de, de, de chars d'assaut, mettez-en, des avions. Tout. Les Américains étaient en plein essor euh, de production industrielle pour. Euh, euh, faire en sorte que la guerre, euh, autant la première guerre mondiale, surtout la deuxième guerre, la, la première et surtout la deuxième guerre mondiale, que les Américains bénéficient pleinement de cette guerre-là. Et c'est comme ça qu'ils ont ramassé des réserves d'or très, très impressionnantes. On dit qu'on a, les Américains ont 8000 tonnes d'or, en tout cas, je ne pas là-dessus que. Je vais discuter, mais tout simplement pour vous faire comprendre, et c'est ce qu'on on voit dans l'article, que le dollar américain, à partir de ça, est devenu le, le, la monnaie royale euh, de la planète. Et euh, toutes les autres devises euh, euh, s'appuient sur le dollar américain, qui, jusqu'en 1971, euh, parce que la, la, la raison pour laquelle euh, Nixon a officiellement, a dit euh, qu'il enlevait la parité de l'or euh, au dollar américain, qui était 35 l'once. Euh, c'est tout simple, La raison qu'il a donné, c'est les dettes de, de la guerre du Vietnam. C'est plus profond que ça, c'est que De Gaulle avait demandé euh, quelques années avant ou, euh, de, de rapatrier de l'or, parce que dans le fond, sur le billet de l'or américain, il, est bien, il était bien écrit euh, que le dollar euh, avait comme réserve là, euh, à 35 de, de pièces de, de monnaie, là, on pouvait avoir un 11 d'or. Est-ce que lorsque Nixon a enlevé cette... cette, cette date adossement-là, tout simplement, euh, euh, c'est devenu, euh, premièrement, euh, on pouvait créer les dollars qu'on voulait, et on connaît ce qui est arrivé, la création monétaire euh, abusive, et lorsqu'on a commencé à... à entrer dans cette politique-là. On a changé les termes, tout simplement. On a appelé ça la monnaie fiduciaire, euh, qui, est euh, fiduciaire qui vient de fidélité. Donc, on croit euh, en cette monnaie-là. Et encore aujourd'hui, les Américains euh, euh, produisent des dollars euh, à, la, à profusion. Et c'est ce qui est arrivé les dernières années. Peut-être là, en ce moment, on est en arrêt. Euh, Powell monte les taux d'intérêt pour euh, soi-disant contrer l'inflation. Euh, ça n'a pas l'air à fonctionner comme ils veulent. Mais peu importe, le dollar américain est encore roi et ce qui peut arriver de cette euh, impression folle-là, ben, je pense c'est de l'hyperinflation. Parce que si euh, les marchés, on commence vraiment à en parler beaucoup, là, si les marchés euh, commencent à s'écrouler, comme je pense que. Qui pourrait arriver. Euh, Ou l'économie réelle, là, comme Jeff Bezos euh, le dit, l'économie réelle pourrait en souffrir beaucoup. ben là, on pourrait vraiment avoir des conséquences euh, terribles. Et euh, la politique monétaire, bien, euh, ce que la Fed pourrait faire, parce que la Fed c'est la banque mondiale, faut pas se leurrer, euh, c'est euh, retomber encore dans l'impression massive de monnaie qui re, nous plongerait dans une une sphère hyperinflationniste où... Euh, bon, on va voir. C'est pas moi qui décide. Une autre nouvelle, on est rendu 8 milliards d'humains. Et l'article, je l'ai pris sur la presse, mais c'est un article honnête, là, parce que je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Euh, on parle des, des, des, des l'espérance de vie 2019-2050... Euh, en ce moment, l'espérance de vie, c'est, je pense c'est hommes et femmes, c'est 72,8 ans. Euh, espérance de vie, population dans le ah, c'est la population dans le monde, hommes et femmes, 72 ans. Et en euh, 2050, ça serait 77,2 ans. Et euh, l'article la, la, est très, très honnête parce que moi, j'avais pris un site pour vous présenter ça. Là, et c'est à peu près, le, le ben, c'est ce qu'on dit dans le fond, on n'a pas le choix de constater les faits. C'est que la population mondiale se stabiliserait vers les 2100, à 10 milliards d'individus. Et on est euh, euh, grandement capable de nourrir 10 milliards d'individus et de s'organiser. Et la raison pour laquelle la population va se stabiliser, c'est pas compliqué. Regardez, je vous fait une remarque. Euh, 2000, en 1980, à peu près, on était 4 milliards, je me souviens, dans ces coins-là. Là. Euh, donc, euh, on a une… Euh, ça se trouve être le taux de naissance, c'est… Pas compliqué à comprendre. Euh, comme nous en Amérique, euh, c'est par euh, l'immigration qu'on peut faire croître la population en Amérique du Nord, là. Euh, ben euh, Amérique du Nord, je ne sais pas s'ils si parlent simplement. Je sais que le Canada, nous, c'est l'immigration qui va nous faire euh, croître notre population, les 38 millions d'habitants. Mais la raison est très simple, c'est qu'on ne fait plus de bébés. C'est tout simplement ça. En 1950, euh, je pense, dans le monde, oui, on a les, les femmes, là, là, c'était cinq enfants. Aujourd'hui, euh, en moyenne dans le monde, on parle de 2,3 enfants. Puis euh, nous, ici, au ben, au Canada, au Québec, je pense qu'on est en bas du deux, deux enfants. Là, ben, euh, donc, euh, c'est tout simplement mathématique. Avec une croissance si faible, avait tout simplement euh, un peu partout, tous les pays développés, c'est ce qu'ils vivent. C'est qu'on se trouve à, à plus que la richesse euh, s'implante dans les pays. C'est la même... Ben, pas la Chine, parce que la Chine, on avait le contrôle des enfants, là, de, du nombre d'enfants. Euh, mais un peu partout sur la planète, plus que les civilisations, c'est statistique pas moi qui l'invente, plus que les civilisations s'enrichissent, moins qu'on a d'enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, c'est ça. Ça, c'est au niveau de. On est rendu 8 milliards d'individus. Et pour. Euh, lorsqu'on va atteindre le 10 milliards, je pense que c'est. C'est vraiment pas un, un, un, un vrai problème parce que je me souviens dans les années, dans les années 80, lorsqu'on était 4 milliards, on venait d'atteindre ça, 4 milliards. Et euh, là, on disait que la Terre ne ne serait pas capable d'héberger, de, de, de, euh, on parlait de 5 milliards, 6 milliards. Euh, des projections étaient faites, mais on disait, ben non, non, on ne sera pas capable. Mais il y avait les apocalypteux écologistes qui disaient, eux, que alors, la Terre, dont Algar, ça c'est en 2000, qui a fait une prédiction qui s'est avérée absolument fausse, qui disait qu'on ne se rendrait pas, je pense, en 2010. Puis, des, pro des, des prévisions apocalyptiques euh, écologistes, là, comme ça, on, on a eu depuis... Euh, euh, 50, cinquantaine d'années, et euh, toutes ces prédictions se sont avérées fausses. Et on arrive à 8 milliards d'humains. Et moi, je pense que l'humain va trouver des moyens euh, pour... Euh, euh, euh, des technologies, des moyens pour faire en sorte de corriger le tir à, à tous les niveaux, là. autant au niveau de la technologie, au niveau euh, de l'environnement, au niveau... Euh... Non, non, moi, je crois vraiment qu'on peut trouver des, des, des, des technologies ou des techniques euh, qui vont nous permettre de, de continuer de poursuivre l'aventure humaine. Donc, euh, ça, c'était un peu le, le, le, le, sur au niveau de la planète là. Euh, bon il y a beaucoup de nouvelles y a, y a, vu que j'ai pas fait de vidéo il y a peut-être celle-là qu'il faut vraiment souligner c'est le fondateur Jeff Bezos qui, euh, euh, qui prévient qu'une récession se profile et c'est pas n'importe qui comme vous savez c'est le fondateur d'Amazon qui se trouve être le plus grand euh, vendeur euh, en ligne au monde Amazon c'est big là, vous le savez vous, vous achetez probablement des produits d'Amazon moi j'en achète fait que « Si Jeff Bezos avertit qu'une récession américaine se profilait, il a aux consommateurs et aux entreprises de stocker des liquidités en cas de ralentissement dévastateur. » Donc, si Jeff Bezos le dit, euh, <coughs> je ne pense pas qu'il ait de stratégie en disant ça. Je pense qu'il il voit le, le, le, le, le, le, le ralentissement économique qui se, contacte, qui se constate un peu partout sur la planète. Euh, euh, bah, dans le fond puis ça c'est une entrevue qui se trouve à être euh, à c, euh, sur CNN donc euh, il faut prendre ça en, en considération, il y avait le PDG de <coughs> Goldman Sachs qui avait dit à peu près la même chose donc euh, <coughs> les entreprises euh, sont en ralentissement un peu partout sur la planète et même, euh, je n'ai pas, pas posté l'article, Cathy Wood euh, euh, qui a perdu, 60, je pense, 64 de son fonds, là, le fonds ARC, là, qui est composé de beaucoup de technologies, ben, elle, Cathy Wood, a suppli presque le président de la FED d'arrêter son massacre euh, d'augmentation de, des taux d'intérêt pour repartir, euh, ben, repartir l'économie. Dans le fond, les banques centrales ont fait vraiment un gâchis. Peu importe si c'est volontaire ou pas, comme je vous ai dit, c'est à vous de décider. Moi, je ne veux pas prendre position. J'ai peut-être des idées, mais là-dessus, je me garde des réserves. Mais peu importe, les, les, les décisions que les banques centrales ont prises et continuent à prendre. C'est un vrai massacre au niveau de l'économie. Mais c'est sûr qu'au niveau des technologies, on avait quand même vraiment débordé de beaucoup, beaucoup, et on se retrouve avec un. Un fiasco économique euh, dû au fait des décisions des banques centrales et des gouvernements aussi qui, depuis deux ans, ont injecté massivement de l'argent dans le système. <coughs> à tort ou à raison, peu importe, c'est fait, mais le, la solution à ça, à, pour réparer le, le, ce qu'ils ont créé, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Comme vous savez, tout, tout est en train de, de ralentir, même le marché immobilier, où on prévoit probablement des pertes de 20 de, de, de, de la valeur là, de l'immobilier. Je pense qu'on parle des maisons. Euh, donc, c'est un peu ça. Puis, je voudrais euh, peut-être euh, euh, maintenant aller voir les. Euh, euh, on va aller voir comme ça les, les indices. On va terminer avec ça. Euh, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on est dans une situation de très grande précarité, même si on a eu des montées là, dernièrement là, euh, au niveau ça euh, ça comme ça. au niveau euh, du Standard Poor's, du euh, Dow Jones, Nasdaq, euh, etc. Euh, ben, on va aller voir avec les technos premièrement, parce que les technos, on sait qu'on on souffre beaucoup, beaucoup. Euh, ça, ça se trouve être métal euh, <rire> l'ancien FB, là, fait Facebook, je vous en ai parlé, je vous en reparle encore. On a eu une petite montée dernièrement, mais. Si on regarde euh, Meta dans son ensemble, ça se trouve être un graphique mensuel. C'est un vrai désastre qui se produit en ce moment. On a un rebond technique là, sur un, un, un graphique mensuel, mais ça va vraiment pas bien pour Meta. Euh, au niveau euh, Tesla, a euh, perdu un peu de plume, pas des plumes. Là. Probablement, c'est peut-être à cause de <coughs> l'affaire Twitter euh, que le marché n'apprécie pas du tout ce que euh, Elon Musk, euh, non pas Elon Musk, mais de la manière que ça se déroule un peu partout. On critique Elon Musk et j'ai vu que Elon Musk avait euh, enlevé la tarification là, de 8 Je Je suis pas sûr, j'ai vu ça rapidement euh, ce matin, mais euh, à, en tout cas peu importe. Euh, à long terme, moi je pense que Elon Musk est un visionnaire euh, et il va continuer, mais là on est dans une déroute au niveau des technologies. Donc euh, euh, Tesla est un euh, euh, de la technologie, là, comme les autres, euh, euh, va avoir le même mouvement de, de secteur là, au niveau du, du Nasdaq, tout ça. Et euh, c'est sûr que l'affaire la, la, euh, FTX, là, le, le, les, les, la, la, la, la plateforme de crypto-monnaie, là, ici, on voit très, très bien sur bah, le bitcoin là, qui subit euh, des, de la correction pas mal importante. Ça, c'est sûr, c'est sur un graphique mensuel. Euh, on va voir, euh, bon c'est ça, là. on se trouve à, à être rendu à euh, 16 000 là. on a cassé ce plancher-là là, où on supportait peut-être 18 000 on a cassé ça. Euh, J'ai aucune idée au niveau de, de l'avenir des crypto-monnaies. Euh, euh, moi, ce que je pense, je vous en ai déjà parlé, j'en parlais à mon fils, c'est ce que je pense vraiment. Là. Les gouvernements contrôlent la planète, puis qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est ça qui va arriver. Ben, c'est ce qui va arriver. Les gouvernements ne permettront pas que les euh, crypto-monnaies, d'une manière libre, puissent euh, euh, euh, être en contradiction avec euh, le système monétaire euh, des banques centrales des pays euh, que ce soit les, les, les banques centrales des États-Unis du Canada peu importe euh, ne permettront pas que les crypto-monnaies puissent prendre la place de leur monnaie. Euh, moi je pense que c'est ça c'est eux qui ont le pouvoir et des armes, c'est eux qui vont euh, mettre les qui qui mettent les règles, qui placent les règles du jeu. Ça c'est euh, tout simplement le, le graphique que je vous parlais de Cathy Wood là, euh, euh, qui avait connu, On une... s'était rendu la vedette de Wall Street, maintenant à 150, 560 de top. On est rendu à 37. Donc, euh, bon, on va aller voir euh, ben, les indices rapidement. On a eu le rebond, là, mais, euh, technique, là, au niveau du Standard Poor's, mais il n'y a rien, rien qui nous dit qu'on a un changement permanent. <rire> Excusez, j'ai une petite grippe. Euh, au contraire, euh, parce qu'on est dans une tendance baissière, il n'y a rien qui nous montre qu'on est en changement de tendance. Sur la Dow Jones, c'est moins évident parce qu'on a eu vraiment une montée importante. Mais euh, ben on dit importante, on n'a pas encore de, de revirement là, significatif. Sur le Nasdaq, ben, ça fait du surplace. Euh, surplace... Euh, à, à long terme, là, on est encore baissé et c'est normal parce que dans le fond, la plupart des, des, des, des ce qui compose l'indice du Nasdaq, en tout cas en gros, en gros poids, ça se trouve être les GAFAM qui sont en déroute. Et au niveau, euh, on va terminer avec ça, euh, au niveau de l'art, ben, regardez le juste graphique. Euh, au niveau de l'or, ben c'est ça. On est rendu là. là. Le rebond est ici. Là. Je peux pas vous certifier qu'on est rendu vraiment dans un... Il faudrait aller casser cette fameuse résistance-là. On a fait deux tentatives là, pour essayer de briser le sommet qui avait été atteint, le record là, de tous les temps, euh, euh, qui avait même battu l'ancien record ici qui était à 1900 et on, on a atteint 2000, bon, on va 2000, 2050, pas de tapette, non, mais proche, 2050, et on est allé taper deux fois sur le sommet, là, et on n'a pas réussi à percer ce sommet-là. Donc, euh, pour qu'on parle de tendance haussière euh, qui se perpétuerait, là, parce que dans le fond, on voit peut-être que 2023 pourrait être très, très, très euh, euh, significatif et important pour l'art, ben, il faudrait vraiment qu'on casse ici le 2000 euh, d'une manière facile pour continuer la montée. Euh. Moi, je pense que oui, on va y arriver. Peut-être pas là, mais euh, oui, on s'en va dans des, des, des bonnes grâces, on, on peut dire ça comme ça, euh, euh, des métaux précieux dû au fait que les cryptos, il y a beaucoup, beaucoup de craintes. Euh, parce qu'on disait à un certain moment donné que les cryptos remplaceraient les valeurs refuges par l'excellence qui sont l'or, l'argent, le platine, etc. Ça ne semble pas vouloir arriver. On va voir pour les croyants de crypto, ça va être à suivre. Et ici, pour terminer, on finit avec ça. Ça se trouve avec le graphique d'argent où on a eu un revirement de la même chose que l'or. Et ce creux-là, je l'avais... Non, c'est pas là. Attendez, je vais aller voir sur les futurs... J'avais tracé… Euh... Ah oui, c'est là, c'est là, tout simplement. Est-ce que je voulais vous faire… Euh, voir tout simplement sur l'argent, là le, les sommets, euh, vieux, vieux sommets, à peu près, là, ici, là, qui avait été percé à la hausse, là, eh bien, là, on se trouve à avoir eu un appui du creux, ici. Ça, c'est un autre sommet qui avait été percé, ici, un petit... Euh, sur, souvent, dans le marché de l'or, c'est de l'argent, surtout, il y a beaucoup d'émotions, donc euh, c'est un petit marché, et ça, lorsque ça perce, ça perce fort. Donc, ici, on avait eu un sommet qui devient un support, et ça semble être le support, là, qui, qui, qui est solide. On va voir les oscillateurs... Hein, euh, vont vers le, le, le, le haut, vers euh, le nord. Là aussi, notre, euh, notre, notre brisure là, au niveau de la résistance devrait être dans les coins de 28 l'ancien sommet. Là, que, ici, on avait eu un sommet plus haut, là, parce qu'on a eu le pic en 2011, mais le dernier sommet qu'on a eu, c'est 28 Donc, on se doit de percer ce sommet-là et c'est sûr, comme je vous dis, l'argent est toujours le, le, le, le, le il suit il suit le mouvement de l'art, mais en plus émotif, en plus rapide aussi. Donc, si on arrive à percer ce sommet-là, ben, on pourrait euh, dire, euh, à, autant l'or que l'argent, ben, on retrouve notre valeur refuge dans le contexte d'impression monétaire et surtout de folie d'inflation euh, qui a été causée par les banques centrales. Donc, on pourrait revoir euh, des sommets importants au niveau de l'or et de l'argent. Donc, on va se revoir très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.